Ça tu vas aller où en premier? là oh, On a En suis-tu? On gel! Non. Comment ça non. va, Valant? Regarde! C'est le chien fait! C'est moi, bien, je suis en alliant, je connais <rire> ça, les gars, la a, un autre en arrière. Je ne veux juste remettre le feu, par exemple. Okay, on va juste tasser le tissu. OK, c'est parti. Céline nous a mis chauffage. On va trouver ça. Ça sale brûlé, mais c'est pas brûlé. Tu veux fait du camping? J'ai fait des tournées mondiales. Des tournées internationales. T'as oh, <rire> même ouais. à droite là, ma oh. <rire> Ok. Ya-oh, ya-oh, ya-oh! T'as dit que ça sonne mieux? Oui. C'est bon, fait. On déménage les toilettes sous-solées. Peux-tu faire le show ici? C'est sûr que ça sonne mieux. Oh my god, tout s'est allé là. C'est la toilette. Biche. Viens un peu là, ma télé. C'est beau. Yao, Yao, Yao. Effectivement, super. <rire> Là, tu prends la route puis c'est fini. Je te jure De l'hôtel ici. Tout le monde était partout. C'est beau, il fait beau. Il se passe bien, comment il fait beau. Mais salut, mais pendant de 20 minutes que ça peut venir ici, j'ai comme l'impression qu'ils vont tout être ici. C'était extraordinaire. Yeah, okay. Bye bye. Mm -hmm. Oh, mm -hmm. Have fun. C'est bien. Tu Perfect weather. Mm. C'est comme parfait, hein, parfait. On va <laughs> <laughs> <laughs> That's how go. Goodbye, everybody.